Salut tout le monde, c'est William, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, on va faire la review du cannabis à Zuzukana. On parle ici de la variété Blue Cheese. Trois contenants, trois phénotypes. Donc Zuzukana a fait pousser trois graines de cannabis euh, de la même variété. Chaque plante a des petites différences. J'ai pas eu les informations à savoir euh, quel des trois phénotypes avait produit le plus de grammes. Mais j'imagine euh, qu'il y en a un qui s'est démarqué. Donc on sait que Zuzu Kano est en train de créer euh, des graines de cannabis. On a connu dernièrement là, le triple burger que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé beaucoup le phénotype numéro 6. Euh, pour le buzz surtout. Donc, euh, Zuzu Kana qui va prendre euh, la plante, le triple burger, et qui va faire un, un croisement avec le blue cheese. Donc, c'est un petit peu un jeu de mots, là, euh, triple burger avec blue cheese. Ça va faire un triple cheeseburger. Donc, euh, ça vient de où ça, euh, le blue cheese? Mais c'est des graines de cannabis qui ont été achetées chez Canoc Seed. Canoc, c a n u k C-A-N-U-K. Donc, c'est quand même des graines de cannabis assez dispendieuses. On parle ici là, euh, de 11 et, 50, 11 et 51 US. Donc, 11,51 et 51 US pour une graine de cannabis. C'est la première fois là, que je vois un site euh, de graines de cannabis qui peut vendre à l'unité euh, en général, assez souvent, j'ai trouvé des sites qui vendaient des paquets de 3 graines de cannabis, 6 et 10. Ce qui est intéressant, c'est avec Canoc Seed, si vous aimez une variété qui vous intéresse, ils peuvent vendre des paquets de 25 graines de cannabis. Donc, c'est sûr que plus qu'on en achète, euh, le prix revient là, euh, moins cher. Donc, rapidement, comme ça, là, 25 graines de cannabis de... Blue Cheese, sur le site de Canock Seed. Bon, 25 graines, c'est 173 dollars US et 52 sous. 173 US et 52 sous pour 25 graines, tandis que qu'une, c'est 11 et 51. Donc, on vient de parler de Canock Seed. Euh, le Blue Cheese. Le Blue Cheese, euh, si on parle de Blue Cheese, Cheese, UK cheese, UK cheese, UK, UK cheese. Donc, c'est trois euh, cheese euh, qui ont rapport euh, les uns avec les autres. Donc, euh, je croyais que le cheese original, le fromage original, aurait été le cheese, tout simplement. Mais non, c'est vraiment le UK cheese qui était vraiment le premier... Euh, être créé, si vous voulez. Donc, comment a été créé le UK Cheese? Si j'ai bien compris, c'est tout simplement un phénotype de skunk numéro 1. Donc, un. Donc, c'est quelqu'un, là, qui a fait pousser des graines de cannabis de skunk numéro un. Et puis, il y a une plante, là, qui a vraiment sorti du lot. Et, euh, donc, c'était un phénotype. Et puis, il l'a tout simplement appelé UK Cheese. Donc, avec le UK cheese, il euh, y a un breeder qui s'appelle le Big Buddha. Big Buddha Seeds a, a pris ce fameux UK cheese et a croisé, il l'a croisé avec du Afghani. Donc, euh, du UK cheese croisé avec du Afghani, ça donne du « cheese » donc le cheese tout simplement ça nous intéresse pas vraiment le uk cheese par contre pourquoi ça nous intéresse ben pour faire le fameux blue cheese il faut du uk cheese et il faut le croiser avec du blueberry et ce qui se posait nous donner un cannabis qui nous donne un arôme soit de sucré euh, petit fruit et un goût de fromage bleu. Si on parle ici des trois phénotypes à Zuzukana, euh, ceci c'est le dernier joint du phénotype numéro 1. Donc on va l'allumer. J'ai trouvé que le phénotype numéro 1 et phénotype numéro 3 avaient des très grosses ressemblances. Euh, avec le 2, avec le 2. Ce que j'aime moins du 2, euh, je l'ai trouvé très vraiment fort. Vraiment fort. Et, et un petit peu même désagréable, euh, le phénotype numéro 2. Vraiment fort pour la gorge. Euh, les trois phénotypes, je suis convaincu qu'il y a un très haut taux de THC. Euh, le blue cheese de Zuzukana. Ah, ah, est vraiment fort, est, est vraiment fort, je, je, je, je le trouve vraiment fort. Donc, dernier euh, joint du phénotype numéro 1, fruité, fruité. Phénotype numéro 3, j'ai été capable de... de de décrire de, un petit peu un peu mieux la, la, la le goût. Fruité, euh, jus de cerise, goût, goût de cerise. Euh, juste avant de faire la vidéo, j'ai lu la description là, du blue cheese et je venais de réaliser que c'était croisé avec du blueberry. Donc, euh, le cerise, le phénotype numéro 1 et phenotype numéro 3, je dis fruité, peut-être, peut-être un petit goût de bleuet. Euh, phénotype numéro 3, je me répète, un petit goût de cerise. Euh, moi, j'ai écrit sur ma feuille, le jus de cerise cheap, un, un jus de cerise là, euh, bas de gamme. Euh, dans les trois phénotypes, il n'y a aucun des trois phénotypes qui sentait le fromage. C'est vraiment fruité, fruité sucré. Euh, encore une fois, ce n'est pas dans mes arômes préférés. Mes arômes préférés, c'est vraiment terreux, diesel, euh, limonène, euh, des petites touches de citron. C'est vraiment myrcène, limonène, mes deux terpènes préférés. Très fort, très très fort le. le le Blue Cheese Azucana. Les trois phénotypes sont très forts. <coughs> Et je le répète, le phénotype numéro 2, très très fort pour la gorge. Donc, on, on a parlé du Blue Cheese. Euh, du UK Cheese. On a besoin du UK Cheese avec du Blueberry pour en arriver au fameux Blue Cheese. Et, euh, ben c'est ça, je voulais peut-être parler un peu rapidement là que le... le, le le yukichi, c'est vraiment un phénotype de skunk numéro un. C'est un petit peu comme le pinkush. Hein? Le pinkush, c'est un phénotype de OG Kush. Euh, J'ai une question à, à vous poser. J'aimerais que vous me puissiez me répondre dans les commentaires. On se rappelle euh, qu'à un certain moment donné, il y a peut-être un an, un an et demi, on retrouvait cinq pinkush à la SQDC. Ma question est comment qu'ils puisse. Comment. Comment sont-ils capables de faire un pinkush si c'est un phénotype? Il faudrait avoir un, un, un cote, il faudrait avoir un clone de ce fameux pinkush-là. Comment que cinq compagnies à la SQDC sont capables, étaient capables, parce qu'on voit plus de pinkush à la SQDC? Je ne sais pas qu ce qui se passe, On a été discontinués. Euh, Grell, hein? on voit que Grell, ça n'existe plus à la SQDC. Pourtant, Grell était quand même une très bonne compagnie. Donc, comment qu'on fait... Comment ils font pour nous donner un pink-couche qui, qui goûte un peu comme le, le, le pink-couche? On, on sait que c'est un pink-couche. Euh, il y a une variété aussi qui se promène là, qui s'appelle Tom Ford. Tom Ford là, qui goûte vraiment comme le pink-couche. Ok, je suis en train de déraper, je suis en train de déraper. Euh, Zuzukana, vraiment un, un bon grower. Les trois phénotypes se ressemblent visuellement. Euh.. J'ai pas l'information, comme je vous ai dit, là, lequel des trois phénotypes a produit le plus de grammes. Et je me rappelle pas quel a été le, le, le phénotype que, Zuzugana, que Zuzukana a gardé pour éventuellement le croiser avec son fameux triple burger. Hein, parce que c'est vraiment là. Euh, un petit travail que Zuzukana s'est donné là, de, de créer une nouvelle graine de cannabis en croisant le blue cheese et le triple burger. Merci encore à Zuzukana. Kana. Euh, Canoc, si, vraiment, euh, vraiment du cannabis qui buzz, hein, si tu veux, quelque chose qui buzz. Euh, le blue cheese est très, très fort. Euh, visuel, vraiment très beau. Beaucoup de tricônes. Euh, si on regarde, là, les, l'humidité, incroyable. L'humidité à Zuzucana, toujours, toujours à perfection. Euh, toujours des cocottes denses, euh, toujours un petit peu euh, spongy. Euh, Zuzucana vraiment a oh, fait son étape du séchage à la perfection. Je sais pas s'ils utilisent euh, euh, les deux chiffres magiques à Winman, le 60, 60, 60 Fahrenheit de température avec 60 d'humidité euh, pour une période de 12 à 14 jours. Euh, on en reparlera un peu plus tard du séchage. Euh, Winman est un petit peu en désaccord avec de gros noms, de gros Youtubers, là. On parle ici de Remo, on parle ici de Mr. Cannot Grow. Euh, les deux nous disent d'arrêter le séchage quand la branche fait, quand ça, ça snap, hein? quand, quand, quand on prend la branche de, de, de cannabis au, au moment du séchage et, et qu'on casse et puis qu en, que ça casse sec. Euh, Remo et Mr. Connagro nous disent que c'est le moment d'arrêter le séchage, et euh, de trimer, de mettre ça dans, dans nos pots maçons, et de commencer le curing. Ben Weedman trouve que c'est trop tard. Euh, je pense que le séchage doit être terminé avant qu'on entende le petit crack. Euh, je regarde je d'autres Youtubers qui, qui, qui sont moins populaires, des Américains euh, qui sont, et, et Canadiens, qui sont moins populaires que Remo de, et que Mr. Canogrow, mais euh, on parlait de ce sujet de séchage et euh, je, je les approuve vraiment. Euh, le séchage doit être euh, terminé avant, avant que la branche craque et que ça snappe, parce que quand la branche craque et ça snappe, il est trop tard. Euh, le cannabis est trop sec. Donc, euh, ça serait à, à voir là, euh, dans le futur euh, quand qu on va sécher. Donc, euh, je suis un peu en train de déraper. On parlait du séchage. Pourquoi? Parce que Zuzuka vraiment les cocottes, une, une, une humidité parfaite, une, une, une texture, quand je ne pas une texture, une, une sensation là, parfaite de séchage, d'humidité. Euh, très beau cannabis encore une fois. Euh, mais dans, dans sa dernière grow, euh, il m'a présenté le blue cheese et le triple burger. J'aime beaucoup plus le triple burger. Je vous adore. Merci à tous. Et euh, pouce, commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.